La réaction silvereco.fr est maintenant avec Été Indien Édition. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet défendu aujourd'hui Bien sûr. Alors, Été Indien Édition, c'est la première plateforme de coaching sportif en vidéo pour les, pour les seniors. En fait, on, on a fait le, le constat que, que l'offre de pratiques sportives pour les, les seniors était assez limitée. et En tout cas, avait des contraintes, soit des contraintes de prix, de, de déplacement, de niveau de pratique. Et, et nous, on veut vraiment pouvoir démocratiser le plus possible l'activité physique pour les seniors en proposant une offre en vidéo, donc on peut consommer chez soi, dehors, seul ou avec des amis, ou alors euh, pouvoir le, le faire quand on veut, le lundi, le mardi, le mercredi, et avec un prix relativement accessible pour que le, la contrainte mobilité et prix ne soit plus un problème pour pratiquer une activité sportive. Donc on a un site internet qui s'appelle été indien éditionplurielfr euh, C'est un site sur lequel on peut s'inscrire pour recevoir la, la première vidéo euh, gratuitement puisque l'idée c'est aussi de pouvoir montrer ce qu'on propose et dans les vidéos il y a en fait des, des exercices de gym 12 principalement très adaptés aux seniors euh, par exemple si vous avez euh, 60 ans ou 65 ans euh, c'est tout à fait adapté pour vous que vous fassiez du sport ou pas d'ailleurs euh, c'est pas un souci du tout et vous avez dans chaque vidéo deux séances. La vidéo dure 30 minutes. Euh, et vous pouvez ensuite euh, bah, faire votre séance quand vous le souhaitez, chez vous ou euh, dehors. Très bien. Et alors pourquoi avoir décidé de concourir justement à ces trophées Silver Echo cette année Alors ben en fait c'était une opportunité pour vraiment montrer aussi ce qu'on fait, essayer de, de rencontrer des professionnels. Euh, avec mon associé, on ne vient pas de ce milieu-là, hein, de la Silver Economy, euh, mon associé est professeur d'EPS et moi j'ai une, une entreprise dans le web marketing. Donc on, on lance une autre activité et on a l'humilité de, de se dire qu'on a besoin aussi de la confronter à des avis d'experts. Et donc, euh, l'idée aussi de participer à, à ce trophée, c'est cela, c'est de, de montrer ce qu'on fait euh, et d'avoir des retours euh, de personnes qui ont plus d'expérience que nous. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir.